Me voici devant le McDo de Mini -Montant. Alors pourquoi je vous emmène dans ce lieu qui a priori n'a rien d'inspirant Parce que j'ai vécu beaucoup beaucoup de choses euh, Vous le savez peut-être, hein, j'ai grandi dans un milieu euh, très pauvre On va dire ça comme ça Avec des parents qui ont grandi, quoi, qui ont vécu à l'étranger mes parents étaient d'origine chinoise, donc avec peu de famille. Donc, vous savez quoi À part mon salon et ma chambre que j'ai pas toujours eu, d'ailleurs hein, jusqu'à un certain âge, eh ben, le McDo était un repère pour moi. C'est flippant de dire ça. Hein Mais euh, c'était un lieu ouais, comme un jardin serait pour euh, les gens qui ont euh, une maison. Et euh, bah, vous savez quoi, je vais rentrer vite fait, je vais ressortir. Alors, j'ai mangé, donc je vais peut-être pas commander quoi que ce soit, mais je vais rentrer rapidement. Et en fait, au bout euh, de ce McDo, il y avait à l'époque un petit manège. Et je me souviens, comme si c'était hier, que quand j'étais petit, j'étais rentré et j'étais en mode un jour, j'aimerais tellement fêter mon anniversaire. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une époque où on fêtait son anniversaire au McDo. Je crois que ça se fait encore. Et je me souviens, il réservait le coin. Et un de mes rêves à ce moment-là, et euh, bah, ça m'émeut hein, de parler de ça. Euh, c'était de pouvoir euh, fêter mon anniversaire. Parce qu'à la maison, on ne fêtait pas. Euh, et euh, bah, ça ne s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Parce que finalement, en grandissant, c'était pas forcément un rêve. Euh, mais combien de fois je suis venu ici manger des hamburgers à 1 euro ou 5 francs à l'époque. Des glaces à 1 euro. Je me souviens que... Bah, dans les Happy mines, je recevais des jouets oh, mon, ma première figurine Batman c'était euh, juste magnifique même si c'était pas une vraie elle était euh, un peu plus petite parce que ça coûtait forcément euh, moins cher et euh, pourquoi je vous parle de ça je vous parle de ça parce que ah, je vais peut-être rentrer dans le McDo il y a moins de bruit dans le McDo euh, je vous parle de ça parce que notre enfance construit qui nous sommes une fois adultes et je suis en train de faire un travail sur moi en ce moment et je me rends compte qu'en fait j'ai vécu peut-être des traumas quand j'étais petit alors vous voyez mon premier réflexe c'est d'atténuer dire oh c'est pas si grave euh, j'ai pas vécu certains trucs comme d'autres personnes bah non en fait l'idée c'est pas de se comparer euh, aujourd'hui j'ai des moments ou des phases dans ma vie ou des comportements ou des aspects de ma vie qui peuvent montrer que j'ai finalement une bien plus faible estime de moi-même que je ne le pensais. Et c'est lié à mon enfance. Quand tes amis fêtent Noël et qu'ils reçoivent des cadeaux et des anniversaires et que toi non, bah c'est dur en fait et ça te travaille. Quoi, oh. Sur le coup, ce n'était pas dur pour moi. Je ne pense pas que je vivais euh, j'avais déjà jeune j'avais une certaine gratitude euh, de par ma foi, de par euh, mon éducation mais aujourd'hui avec le recul je me rends compte qu'à un niveau inconscient euh, oui j'étais le mot qui me vient là c'est que j'étais résilient en fait j'avais une... une enfance assez euh, difficile mais pas malheureuse non plus et vous voyez là je tourne un peu en rond parce que c'est des sujets que je maîtrise pas trop des sujets qui sont très euh très personnel et là où j'aimerais vraiment vous amener à réfléchir c'est de faire le lien entre ce que vous avez vécu dans votre passé et vos résultats d'aujourd'hui. Et entre les deux, il y a des actions et des inactions qui sont les conséquences inconscientes de vos croyances, vos traumatismes. Si petit, on se sent pas suffisamment aimé, et ben une fois adulte quand bien même on arrive à faire des ventes et avoir de l'argent, bah on va dépenser cet argent et on ne va pas le garder. C'est des choses que j'ai vécues. Et euh, voilà, je voulais vous inviter à, à cette réflexion. Alors, je vous ai amené ici aussi parce que c'était un lieu assez symbolique. Euh, moi, je me suis occupé du coup de, de mon père hein, euh, quand, dans, durant ces dernières années et euh, je n'étais pas forcément hyper hyper attentif à lui, mais... La sortie qu'on faisait, quand on était en mode « Allez, maintenant on va fêter un truc, maintenant on va se reposer », c'est que j'amenais mon père au McDo. Et c'était tellement rien, rien, rien. Mon père, il avait plus de 80 ans. Hein. Mais lui, c'était tellement bon pour lui. C'était un moment de qualité où il me, il me racontait sa vie. Et je regrette ouais, de ne pas l'avoir amené plus souvent. Et euh, voilà, c'est aussi pour ça que, que je voulais euh, venir. Et puis, c'est aussi des très bons moments que j'ai passé avec des, des potes. Encore une fois… Euh, voilà, on vivait en appartement et c'était pas très pratique pour moi d'inviter des potes avec la famille, tout ça. Donc, euh, c'est là où je venais avec des amis. Et je pense que c'est important. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est d'avoir un lieu où vous pouvez vous retrouver avec des gens que vous aimez, des gens qui vous sont chers. Des... Un lieu qui d'ailleurs peut être virtuel ou en ligne. Nous, par exemple, avec nos clients, on a une plateforme qui est 100% en ligne. Alors oui, c'est moins bien que de voir les gens. Et en même temps, euh, bah, tout le monde n'habite pas dans le même village. Donc, euh, euh, ce serait un peu compliqué de se voir tous les jours. Euh, donc, on est bien heureux qu'il y, qu y ait cet outil en ligne. Mais la deuxième chose que je voulais vous partager, ouais, c'est l'importance d'avoir un lieu où vous pouvez retrouver des gens. Donc, soit vous êtes un organisateur et vous organisez ce lieu, Soit vous intégrez le lieu de quelqu'un d'autre. Mais par contre, c'est important que vous ayez ce lieu symbolique et pas juste symbolique où vous pouvez passer du temps avec des gens. Je... Bah, vous imaginez bien qu'avec mon business, j'ai échangé eu, euh, avec des centaines et des centaines de personnes. Je dirais peut-être pas mille. Et l'une des plus grandes souffrances, d'ailleurs je ne vous apprends rien, hein, c'est la solitude donc allez chercher ce lieu allez chercher ce lieu et la troisième chose que je voulais vous, vous partager en étant euh, ici au McDo c'est que j'ai travaillé aussi au McDo et que ce lieu symbolique c'était aussi alors pas dans ce McDo précisément euh, ce qui est bizarre en fait non c'est pas du tout bizarre parce que j'habitais là mais je voulais pas travailler là moi je voulais travailler euh, j'ai travaillé au McDo du Louvre parce que je voulais être dans un truc plus huppé et parler en anglais notamment et en chinois aussi plutôt que de juste être dans mon quartier. Je voulais Voilà, j'aspirais à, à de l'exotisme à l'époque. Quoique, c'est pas rien, hein, le musée du Louvre, tout ça, c'était cool, bref. Et en fait, j'ai fait des superbes rencontres. Alors, il y a un endroit où je ne peux pas vous amener, c'est Barcelone. En tout cas, euh, je n'ai pas prévu d'y aller là. Parce que non seulement j'ai déjà travaillé au McDo ici, mais j'ai déjà aussi travaillé au McDo euh, à Barcelone après mon année d'Erasmus. Et pourquoi je vous partage ça Parce que c'était important pour moi de connaître d'autres personnes, d'autres cultures. Je me souviens quoi, à Barcelone, il y avait des, des Sud-Américains et c'était passionnant de discuter avec eux. Et ici, à bah, Paris, euh, bah, je ne sais pas si ça vous surprend, mais il y avait beaucoup de Français d'origine étrangère ou carrément des étrangers, notamment issus euh, d'Afrique. Et c'était hyper riche de pouvoir échanger avec les gens. Donc, trouvez ce lieu où vous pouvez avoir euh, des rencontres passionnantes, enrichissantes, un lieu qui vous donnera aussi des souvenirs moi, j'aimerais bien, par exemple, revenir ici peut-être avec ma fille et peut-être renouveler aussi. De... Quoi Là, je viens d'inventer cette idée. Hein. Peut-être de fêter son anniversaire dans ce McDo, ce que moi, je n'ai pas pu faire. Mais trouver votre lieu en ligne ou en présentiel, en tout cas un endroit où vous pouvez créer des souvenirs, des bons souvenirs, un lieu où vous pouvez rencontrer des gens, prendre soin des gens rencontrer des gens. Moi, je sais que proche de chez moi, euh, j'ai aussi un café comme ça où on aura une immersion avec euh, des clients. Et donc ça, je vous en reparlerai une, une prochaine fois euh, de ce lieu euh, où je me rendrai. Et pour moi, c'est tellement, tellement important parce qu'on reste des êtres humains qui avons besoin aussi de, de contact et d'être spatialement, géographiquement quelque part. En tout cas, vous l'avez compris, si jamais vous cherchez ce lieu, ce refuge, alors le refuge, c'est peut-être un mot trop grand, mais si vous cherchez un lieu où vous pouvez vous retrouver avec d'autres coachs, créer des souvenirs, travailler sur vous, passer du bon temps avec des gens, parce qu'il y a des amitiés qui se créent, et eh bien nous, on peut être ce lieu, en tout cas. Encore une fois, je vous invite à découvrir notre programme Coach en Mission avec euh, l'offre qu'on fait actuellement qui inclut un mastermind, et euh, à voir si c'est fait pour vous, et si c'est le cas, je serai ravi d'échanger avec vous. J'espère que vous passez un bon moment en ce début euh, de, du mois de décembre et je vous dis à très bientôt depuis le McDo.